I'm sorry. Je m'appelle Naomi, j'ai 27 ans et je suis conseillère en agence chez Société Générale. Notre travail au quotidien, donc, c'est d'accompagner les clients dans leurs projets, dans leurs études, dans leur premier achat immobilier. C'est assez fascinant, on va dire, au quotidien. Moi aussi, je pensais qu'en banque, on devait s'habiller en talons, en escarpins toute la journée, alors que pas du tout. Bien sûr, on va respecter certains codes, on va pas mettre des t-shirts avec des motifs tête de mort, mais voilà, on peut s'habiller sobre tout en étant, en gardant notre propre personnalité. C'est une agence très jeune, très dynamique. On travaille tout autant qu'on rigole. Surtout que nous, on a une agence NECA, nouvelle expérience agence, donc c'est pas une agence comme les autres. On n'a plus de bureau personnel, ça soude un peu la cohésion d'équipe. Ça aide aussi à développer les échanges, à développer l'entraide. On est amené à avoir des agences dynamiques en fait. Je me sens utile au quotidien auprès des clients, j'accompagne les gens, je suis disponible, j'apporte du conseil et ça me fait du bien. On a beaucoup de possibilités d'évolution, il faut juste travailler et montrer qu'on en est capable.